Non courir, Gary Pierre-Paul Charles non courir, Pierre Espérance non courir et divers autres citoyens dans le pays qui ont même déjà commencé à paniquer par rapport à la décision que Félix Badio. Il y a présumé assassin non dossier de la Et bien, qui est même jour jeudi à sorti sortie non li, et eh bien, c'est à décision ça que Monsieur Ali même li paraît. Et bien, côté la il sommation derrière tout citoyen ça y nous cité-là. Nous comptons avec vous, pas ou sur canal pour TV la haïti.com. Je c'est... Et je dis à ce jeudi 20 octobre 2022, nous comptons avec vous pour nous porter vidéo ça pour mesdames et messieurs. Pendant que nous profiter, remercier tous les amis, compatriotes, nous, quel que soit côté où nous sommes, qui ne nous qui qui ne nous virons pas, nous d'obanou sur le canal. Merci pour la fidélité à confiance ou et merci tout le fait que ou fait nous confiance. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous dis là, nous qui dit même, eh bien, après-midi en là, c'est piment, monsieur manger, eh bien, pour le vin cassé, mettez dans main Félix Badio, qui non cite et qui même a avis de recherche derrière, et pour venir vin répondre à question dans le dossier assassinat journal Moïse, eh bien, et Félix Badjo lui-même qui était dans maron, il y a qui fait qu'elle était caché dans primature, il y a un qui fait qu'elle était qu'on pégui il était dans tout un pays d'Haïti alors que la police pas jambe qu'a la patte sous lui et il y a qui même dit que c'est Ariel Henry qui était serré Félix Badjo eh bien, pendant la vie dit ça là, le qui est même fâché là par rapport avec Félix Badio qui décide d'attaquer les citoyens a dans le pays. Mais des journalistes qui ont même consacré vie pour aider le pays à sortir dans le pays, Et puis, où est-ce que la police mettait et avis de recherche d'elle de pour présumer assassin? dans la président. Eh bien, je dis à lui-même qui sortit Griffli pour le demander. Eh bien pour eh, qu'on a lui-même fermé Radio Éclair est-ce que qu'on a à tout hein? Et donc, eh, cabinet Ariel Henrya ah? pral faire savoir pour ta ferme radio éclair et bien pour matin débat pour ta exister sous antenne télévision ça encore en tout cas nous pral inviter autant de locaux -de qui de même ta profité qu'assez botte. tête Félix Badjo a tout un gouvernement Ariel Henrya qui décidait attaquer journaliste ça y ou sur tvlacaytique.com restez connecté bonne écoute Neptune fou ok donc messieurs bien les bonnes informations même chaque peuple je de dis chercher des leaders politiques t'as tous fou. Parce que je que les leader politique ça a donc fait un pile tort. Ok? Fait un pile tor. Et comment on dit matin qui je que nous notons quelque part, est très important. Avant même, d'entrer dans le détail qui est sous table. Ok? Et. Si mon petit ne peut pas rentrer dans le gendarme. Ok? Si mon petit ne peut pas rentrer dans le gendarme. Mais choisi de quitter l'animation culturel, mais choisis quitter la musique pour venir faire une analyse politique. Parce que ce qu'on décrive, je me rends compte que je rends beaucoup plus de services à un pays ya. si je loue espace et que m'a fais une analyse politique. Et style moins en fait que je dis à un peu de monde qui aime le loco. Il y a qui ne l'aiment pas parce que c'est un monde qui frappe. M m ferite, je me caché ça, que je me me Et depuis c'est vérité, je me sous table, je je ne suis je suis faire radio je me pays, son pays qui est très difficile. Je me suis Ou choix, ou me quitter à faire me quitter dit quitter faire me politique, dit ou même ben de d'entrer la faire des sans problème. Mais malheureusement pour moi, les gens qui ont bon et ne font que... Je ne que, insensible face à Jean-Paul Ia. Jusqu'à aujourd'hui, monsieur. Je fait à tout ça que dans moi. suis fait à que, des je peux essayer de chercher ce qui parle, essayer, chercher à sommes Je les entré pour le prince. Je suis naïve, je dans la radio indépendance. Fred Boutus, qui m'a toujours beaucoup de Et Il font une démarche pour moi à l'époque c'était Bernard de Graff, qui était le directeur général de la Radio Nationale. Pendant la période de coup d'État. Pendant la période de coup d'État, yeah. pour me rentrer dans la Radio Nationale. Le je à la radio nationale, je suis dans les sens humaine, je suis encore en les sens humains, de fait quand les arts. Bernard de directeur général à l'époque, Il responsable de la salle des nouvelles la nuit. Et c'est là que je C'est commencé. nouvelle nouvelles les commencer la nuit dans radio nationale. Parce que à radio nationale, il y a une émission qui commence à minuit pour 5 h du matin. Et te de des bulletins d'information de chaque une heure de temps. Donc, faut que je me suis capable de traiter de nouvelles de chercher de nouvelles pour qu'on je capable de faire chaque une heure de temps. Parce que, en même temps, on va animé émission de musique, en même temps, on va traiter de nouvelles dans la salle de nouvelles Radio Nationale. Les moment où je suis arrivé à apprendre que je suis journaliste, m'a suis fait de nouvelles, je c'est que ce n'est pas pour ça que je de Port-au-Prince. Parce que, à l'époque, le régime de t'a a tout est journaliste. Il dit, petit peu, moi même pas d'accord pour continuer de parler en radio. C'est l'émane par la papa, un capitaliste. Il dit, fais ça qui est bon pour toi sans penser que je parle pour Mais sauf, baga m'a de radio, quitte question politique là, parce que nous, pas qu'après, frappe ça nous même dans le Et c'est là que, encore Fred Boutus, qui te recommande mon de Bernard de Graff, lui dit, changez l'oukou de de position. Je ne pas ça, Ben Adegaf, fâché en pile, en pile, en pile, en pile. En pile. Eh bien, c'est le ça, il prend une décision contre lui-même. Parce que, comme Fred Boutus c'était un amis à l'époque, il est obligé de faire Fred. Résultat. En fait, obligé de répondre à Fred. Eh bien, Bernadegraff même dans la sa salle des nouvelles. Il vaut même sur 102.5. Cela va faire la première émission de musique. Dans la radio nationale, après, nous avons l'espace minuit qui est les Vision 2004. Voilà, monsieur, là, nous sommes en 93-94. Je me batte même pas radio qui, qui est les Vision 2000. Je me puis devant. comment bien en 93-92 à peu près. Je émission qui est visions Vision 2004 sur la radio nationale. Qui commence à 5h. Après, Jean-Claude Gilles qui finit à 7h du soir. Je ne pas si tu as parlé radio qui a parlé de la vision 2000. ni surtout si tu as parlé radio qui a parlé vision 2000. Donc, le choix pour me parler la radio, pour me faire une analyse politique, c'est choix. Et madame monsieur, nous sommes k'ap de la k'ap gade l'eau. Je ne peux mourir dans choix. Je ne peux pas prison dans ce choix que je fais. Mais pas oublier. Si nous avons mourir. Je pense que le codézy est un jeune garçon qui est pour engagement pour le pays. Parce que si je suis mort, je suis pour le pou pays d'Haïti. Si je suis pris en prison, je suis pris en prison pour l'engagement que je prends pour le pays pou d'Haïti. Parce que la parole qui est parlé là c'est la parole du pays. Et c'est le seul monde qui est en engagement même si j'avais un paquet d'autres journalistes, okay, pour nous parler la parole du pays. Parler la parole du pays d'Haïti, ce n'est jamais facile. Jean-Dominique a parlé par le pays d'Aïti. Il a assassiné. Brian Lindor a parlé par le pays d'Aïti. Il a assassiné. Parmi tant d'autres, si nous capable parlé au registre de journalistes qui ont assassiné dans le pays. Mais songez, ça me dit non. Okay? Engagement, c'est parce que nous avons un engagement pour parler par le pays. Pour nous faire une vérité sur ce qui a passé dans le pays. Pour nous comprendre bien la politique qui fait sur le pays d'Haïti. Engagement ça n'est pas facile, il n'est pas jamais facile. Et si nous avons mourir pour lui, songez pour que qu si nous avons mourir pour le pays. Parce que nous sommes capables de faire un business aujourd'hui. Parce que personne qui t'a capables nous désire d'absorber business. Si nous avons un en prison pour lui, nous avons un en prison pour le pays. Songez ça, Père Ok Donc, on garde pour nous. Maintenant, on m'a adressé de, de façon claire et directe. Ma paresse ma M. Renan Jolivar. Ma paresse ma monsieur Renan Jolivar aussi actif dans yers la. ma M. l'avocat Emile Edwidge. Ma paresse ma avocat Emile Edwidge. Ma paresse ma tout cabinet Palvin et associé dans ta barre. ma pa, ma à Joseph Félix Badio ma ma à Samuel Saturne, chef cabinet Ariel Henry ma adressé à Ariel Henry premier ministre pays m'a dit nous que Agaoudi c'est si bon Dieu veut son de dire mais j'espère que nous un message là et si nous faisons faire vite, Agaoué dis nous c'est si bon Dieu vle. Et si nous faisons faire vite, Ok? Si nous faisons faire vite, Faire rapide, rapide, rapide. Pas de même. Ok? Mais espérons que nous donnons des messages là. On a lu. Et. On avance pour nous à game sous table. Elle a papa. On dit, on ne comprend pas. On ne comprend pas. ici, on a a nous mettons des dit, Bon, on va mettre on a prison. on on on dit, a que, cabinet Samuel après travailler là, puis yon ta relé, directeur Konatel là, pour le fermer la joie <tell> Chef cabinet Ariel Henry. Yon pas kon sa pour faire là. Son j'en cherche cherché, puis yon relé Konatel, puis yon mende pour le fermer la joie à cause de l'émission matin débat. Est-ce que nous connaissons que le eh, eh, eh, chef cabinet eh, Primatia, lire le de Joseph dans le téléphone? Dans début semaine, non? Pour demander pour le fermer, et M. mantez de est-ce que nous comprenons ce qui passe là? Nous nous faisons une formation de cabinet, Samuel Satouni, c'est mon nom. C'est mon nom cabinet, écoutez, Samuel Satouni, c'est mon nom. C'est mon cabinet qui a fait information, formation sur nous. Moi même, pas nous menti, monsieur. Pour ça, m'on est sous nous, si que je suis prêt à parler dans pays là. Nous t'apprécie de tout côté. Comme je dis, nous, pas en t'en un de personnel, et que me décide pas rien de personnel. Même si je dis des ministres qui quittent Babio, n'est ne sont pas les qui la figure, ils ne qui pas qui ne cheveux poussés dans tête, ne cheveux dans la comme si vous ne pas a pas de pays, on ne peut pas n'est pas tête, pas ne Il pas parce que, bon, je vais te mettre comme si, parce que je dit, nous pas clair, monsieur, nous pas clair. Et le peuple a connait ça qui passe passé. Le peuple a connait ça qui passe passé. Écoutez, <coughs> l'on est dans niveau ça qui parle dans radio, et je bah, vais chercher information. Information vient de nous. Information l'information dans nous. Dans le dans le dans le temps, Na mitan moun k ap fréquenter la Cayenne non. Na mitan moun k ap fréquenter Cabinode. C'est c'est de la politique. <rire> c'est de la politique. Ou ka gagon moun nan Cabinode pa pa pa konn façon penserl. Est-ce que l'avoir est-ce que le pas avec ou? Côté sorti. Moun sa dan nou information so monsieur. En tout cas, on a gardé pour nous, on a avancé. Pas de problème. Vous a tellement mettre une femme radio clair parce que particulièrement lui-même lui le planifie l'esprit pour le ça déjà. Nous avons fait tout ça, monsieur. En tout cas, on allez. Bon. <coughs> <se> nous <coughs> <coughs> Préparez-nous. Préparez-nous. Préparez-nous. Je dit ça. Bon. nous je so même ok je je que je dans En tout cas, <coughs> Haïti. Oui, Oui. Et appel. Donc euh, nous dit nous-mêmes, nous pas fait bac par rapport avec des menaces d'intimidation proférées à l'encontre de ces journalistes. Et on mettait sur so ma d'ailleurs. Et vous avez une sommation pour vous. Vous avez une sommation pour vous. Eu. Donc, euh, nous pensons que je dis à la, nous ne pas faire bac. Nous ne faire bac. En dépit de toute intimidation, ça participe à une campagne. Et c'est une campagne. Et pour nous faire bac, faire bac. Sous le nombre de dénonciations que fait, et sous ça, nous avons dit, parole paye, nous avons parlé. Parce que nous ne pouvons pas. c'est pas parole paye, nous avons parlé. Ce ne n'est pas content, parce qu'il regarde où. Mais un fait est clair, c'est que nous même n'a pas continué parler pour le pays. Nous parlons parler avec M. Caleb Jean-Baptiste. Nous parlons parler avec M. Caleb Jean-Baptiste, sous dossier, ça exactement, okay. pour connaître qu de quoi il en est, de quoi il en retourne, et quelle réponse donner à cet état de fait. Eh bien, ok, qu sous question, eh, Patrick Joseph là, alors c'est chef cabinet qui fait relais, Patrick. Okay? ok, Parce okay. que le coup de fil là est sorti dans le climat. Merci Ok, Haïti que... okay. Justice, les citoyens Luc Néardésir, Esaïe César, Pierre Pochol et Pierre Espérance, sommés par Joseph-Félix Badio, le présumé assassin du président Jovenel Moïse, selon le rapport de la DCPJ à croix Petro-Satone. Nous ne pouvons pas parler, nous n'avons pas de chance pour nous pour nous ne pas placer le mot mm. par nous dans ce qu'il y mm. a. Okay. Et maintenant, mm. okay. nous voulons faire un groupe de parler sur le dossier. Nous pas faire un groupe parler sur le dossier. Nous voulons faire un groupe dossier ça c'est pour bon dossier petit lieu avec Parce nous mettre Caleb Jean-Baptiste très eh bien et eh ben on prend même Caleb d'abord et puis ensuite <coughs> n'a plus, plus continuer avec euh, analyse nous également réflexion nous en matin l'émission matin on allez mettre Caleb Jean-Baptiste comment nous voyez bon, Batalio le codésie journaliste paysien hein? moi bon, saluer monsieur César et César, grand journaliste paysien hein, également puis premier à tous, Joseph Lexidor du notre journaliste, il y a un salut peuple haïtien. Moi, salue tout mon bloc avocat, avocat, écoutez-nous. Bien. Moi, salut à tout. tout. Moi, elle est là, dans l'émission C'est parce que moi, au pays, il a tout nos gens. Yeah. Moi-même, comme homme de loi, qui te, qui sacrifiait vime pour le pays, pour étudier, pour venir avocat, pour mon pays, ça côté m'a exercé droit là dans tout nos gens. Pourquoi ça me dit ça Mon sentiment révolté, indigné et m'a plan son message avec la police à la justice pour responsabilité. Côté que yon nèk yo, yo, yo cite non nan assassiner un président de la République même si m'était tout problème le journalisme. Mais les ont dit son que le f, euh, Félix Joseph Batior oh. D'après la police D'après FBI, <coughs> d'après DCPJ, rapport DCPJ. Monsieur, ça, c'est lui-même, il même, y a même qui fait tout bagaille pour assassiner le président. Kou là, des citoyens honnêtes en nos pays, des journalistes expérimentés en nos pays, qui font analyse des crimes, oh Dieu, ça, pour voir où ça, Félix Badjo, Pensez, bah nous ne connaissons bah pas quel artifice, pour le voir papier. Bye, ça. nous comprenons qui ça nous veut là. Ça veut dire que la vie nous connaît en jeu. La vie, elle se a ses enjeux. La vie, bien espérance en jeu. La vie, qui a un bon en jeu. La vie, tout le monde, monsieur, vous ne pouvez pas me en jeu. Parce que si nous disons là, elle pas de sécurité. L'oukoubage de sécurité, gardez-vous pour que je sécurité, bien sûr, je ne suis pas sécurité. Au président qui a tout courage pour sécurité, M. Sarokat, c'est lui qui a assassiné la nous M. c'est comme si, mais nous, mais Mais qui est-ce qui cause tout ça C'est parce que la police en Haïti peut faire travailler. DCPJ peut faire travailler. Si DCPJ a fait travailler, monsieur Sarokat, vous un rencontré pour la réfléchir. Ce n'est pas mon honnête crédible dans le pays pour me so attaquer. Ozel, pour la préparer. Moi-même, je dis des CPJ. Les pays dans là, sont insuls pour la police. Pour sont insuls pour les citoyens le pays. sont insuls pour tout le monde qui va faire pays pour sacrifier là. Si des CPJ, mon là dans le vrai... Ils ont quitté semaine, ça a eu passé. pas marré, c'est l'élection de la mon cher, tout le monde m'a quitté le période de CPJ au remettre le pays là, Parce que, ça a fait la grave. Et ça a grave là, m'a tapé de Et UCA, qui dit que c'est le piège au piège, etc. Mmh. UCA a une question pour répondre à la CPJ. Moi même pas là, si je dirais ça, moi même. ça. Yeah. c'est clair. Parce que, pour fuser ministère, là... Ainsi que eh, l'avocat. Bien sûr, non, monsieur le sommet, il n'y a pas d'avocat, non. Il disait clair. Vous dites que vous êtes là, vous êtes mais ici, lui-même, l'abdi qui est avocat, comme il s'agit de avocat, qui est avocat de Parce que avocat, si c'est avocat papier, a qui clair. Oui, Il faut dire qui Il qui dans le cabinet, je suis dans le cabinet, qui sont des qui ont l'autre là. parce que l'adresse limité de elle dit que pour avocat. de il faut que le de il faut faut que pour image avocat pour l'image de gens ouais, ouais. dit faire crime. tout le monde connaît monsieur gens qui ont rapport de CPJ pour Monsieur Adrias faut soit sur notre capitre. C'est clair, c'est clair. Si c'est clair. Est vraiment pas complice. Faut bawoa rapide pour résolution pour réduire monsieur citadin bawoa. C'est clair. Parce que jodi ala un jour criminel caché. Parce que même même même Si si nan nous pas décidé de répondre sur maison, c'est dans bawoa Parce que ça adresse de bail. Et ben voilà, voilà c'est ça elle est domicile. Oui. Si elle est il domicile là c'est Barroa même qui... C'est là pour mettre le papier. Oui. Eh bien, lui même qui sont personnes morales. lui même qui sont des avocats Qui est Barroa depuis hier Pas pas de sortir de l'ordre. Pour le coup d'en ça. Pour le voir, je me retirer de l'école. Non, ça, Monsieur suis affaire à de ça. Moi même, forme faut avec la population de forme Il faut pour me dire... Joseph Félix Badjo, c'est un pays qui est en C'est un pays qui est en face. Parce que, il y a un crime comme ça, qui fait longtemps que tu côté, un même le président, qui a eu assassiné, qui a eu parlé de la force, qui a l'image tout son pays, toutes toute son nation. Si tu des crimes de mort, je vais dire que je a fait qu'il a donné bien, je vais vous que c'est Comme les vous ne sont pas abolis qui qui viennent pour monsieur fréquent aux Le roquet de ça me Je est-ce que c'est vrai Je avec rapide, pressé, pressé. pour le rendre dans Eh bien. Pour la la explication, si UCA va faire, TCBJ ou même comme entité qu'il a, il faut rapidement convoquer UCA. Avocat derrière les Avocat derrière les laddoux. Avocat derrière les laddoux. Parce que si UCA va faire, UCA complice. Et puis, M. Kaleb, c'est avocat créé M. Lille, c'est avocat créé M. Lille, M. Emile Luigi. Très bien, <coughs> mais maintenant, il parce que a a il a là, avocat pour à disposition de pour qu'on connaît qui va me tuer Parce que, il ne pas de ça y est. Pour yon me tuer, parce que, bon vous avez un la de Si vous avez un peu de temps, vous Pour qu'il soit caché, et puis vous vous voyez Alors, avocat Monsieur avocat si vous monsieur. Parce que sous Ariel Baoua, si Bawa va accomplir, je parle avec Patonier Sosten. Je parle avec Samim, Frère Kamad de promotion, M. troubi et N.S., un jeune garçon bien compétent qui se secrète Baoua Je parle avec M. Eh, Trésorier, maître yo, comme Bakoné Silva Koui qui te paye. Je parle avec tout l'autre. monde, je parle avec Bekin qui ne conseille pas ben, pas la toute monde qui ne conseille pas bah, ou pas d'avocat qui c'est mon honnête qui c'est Félix Badio c'est Mbaba ou Ali Mbaba yeah, ouais <laughs> Rapidement pour retirer quoi yo N'importe quoi ça aime de retirer quoi yo pour barreau pas sale pour sortir en autre c'est des mots publics ça me fait pour dire monsieur placa et domicile n'importe quoi parce que non crime autre jeu comme ça il n'y a pas monsieur autorisation à faire et faut qu'on réalise rapidement une résolution pour radier M. Mm Nabaoua -hmm. parce que ça va faire image avocat. On image avocat, pour on que l'avocat est président. Avocat participe dans le président. Mais ce n'est pas possible ouais, ça. Ouais, ce n'est pas possible. pas possible. Pour finir, M. Louko Desir, journaliste PIA, qui a de conviction pour changement. Il faut que conviction pour que l'Ia changer. Et ça, c'est un journaliste expérimenté. Député Pierre Batetatou, je joue un <tempar üçember> <personn pausing noise> <tempar là> Tout fanatique, Mathilde Bayon, m'a dit, nous pas qu'à intimider pour un criminel, nous pas qu'à payer un criminel, nous pas qu'à... Je fais pas pour un criminel je est accusé d'après le rapport de CPJ. M'a dit avec... Eh... Gare de pas qu'à intimider, bien sûr, soit qu'à intimider pour un criminel. M'a dit, si, Bayon, quoi de bouquet, pour m'fini, t'as pas une responsabilité, contre ça qui est avec lui, si ça par un défi de CPJ, pour avoir une éducation, pour pouvoir jouer, pour pouvoir te avec Joseph Félix Badjo, qui est dit à chercher pour me carnet, moi-même, je ne fais pas ça. Je pour des complices, pour des gens qui ont serré Joseph Félix Badjo, comme on dit, qui a assassiné le président. Merci, Prime Batatat, pour continuer. Pas pour euh, une pas criminelle. criminel. était criminel. Je ne fais pas de devant le Je ne sais pas je Je ne fais pas de euh, je Je ne dit, pas dis. pas Jean Baptiste. En tout cas, et nous pas Je eh, pour nous placer. Je ne pas. Je ne nous pas. Je Je ne pas. Qui de nous parler et nous chance pour nous parler. Non, ce que je dit c'est que non ça qu'il a comme situation, ok, pas étonné de ce a fait là-là. Pourquoi ça que nous pas de vérité sur ça matin? Parce que ça, ce a fait là-là, il est servi de diversion pour nous retirer l'esprit sur problème problèmes cru que le pays a confronté. Et c'est ce problème crucial sûr que j'ai toujours été moi-même. Nous avons des erreurs avant de parler. l'ISMUN uh qui -huh. est dans cabinet Maître Fizema Palvin et Associé. allez 8 boulevard Toussaint l'ouverture Tabar 36. Maître Palvin Fizema, liste des avocats du cabinet Palvin et Associés. Maître Esaïe Bellevue. Maître Calixte Bossé, ancien député. Ancien député, 50e législature. Maître Fénelon Labissière, Maître Jean-Louis Silvera Alexandre, Maître Ernest Maxon Berry, Maître Edner Baron, Maître Lamise Elmidor, Maître Diomène Dominique, Maître Lisson Torchon. Maître Steve Charlemay, Maître Sandy Lina Julien, Maître Peterson Joseph, Maître Nordeus Jeffrar. Maître Sandy, Sandy Baptistin, Maître Edwidge Emile. Et c'est Maître Edwitch Emile qui te remet selon M. Huissia. M. Huissier, M. Huissier, qui c'est? Jolifard. Jolivar, selon ouais, Jolivar, c'est mm -hmm. Maître Émile qui te remettre de main. De main en main en et sommation. Maître Edwidge Emile, Maître Island Gouin, Maître Jean-Hérold Romain, Maître Nevelé Taïsa Lindor, Maître Peterson Nazaire, ça, c'est ensemble d'avocats qui constituent, on nous dit, dans le cadre dossier ça. Alors, bien entendu, qui est en dans le cabinet, M. Fizema, Palvin, et c'est là, dans le cabinet ça, OK, et coup de mal Malta a passé, mais même les M. Palvin dit, ce pas, pas lui-même, ce pas le cabinet qui a constitué pour M. Et, et Félix Badio, mais c'est un avocat qui est dans le cabinet ça, qui te remette de main en main. La sommation, alors les différentes sommations pour le compte de ces journalistes et, et hommes de, homme de droit, et on dit M. Pierre Espérance, qui c'est un et, et, et, et, et, et de droits humains. Donc c'est comme ça. Non, Mounsaou, pas rien à son base quelconque avec Sanabdi à Alors, alors Mounsaou, gagnez à seulement. Il fait partie du cabinet. C'est pas lui-même, non, ça a été cité. C'est Guéon Grenadan, qui s'appelle Emile. Et lui-même, qui lui-même... Que DCBJ m'attendait. supposé m'attendait. Parce qu'il est dans le cabinet, m'attendait pas le vin. Très bien. OK. Il est dans le cabinet, m'attendait pas le bien OK. Merci, agent Crispin. Merci, Ambil. OK. Et maintenant, on m'attendait, m'attendait pas le ou bien, on m'attendait pour le cabinet. On a voulu qu'on m'attendait. Alors, le dernier nom qu'on m'attendait, c'était Dawens Asil Très bien. OK. Sam de déretenu dans matin Radio de Jovenel Moïse. Vous comprenez bien? Ok? Je vais pourquoi met le vin. mettre le vin, le vin, le qui cabinet veux a qui endosse responsabilité ça c'est le cabinet Palvin OK et qui est en dossier il y a criminel que DCPJ dans rapport dit que ils sont présumés criminels, qui peut-être selon le DCPJ si on a comme information comme élément c'est lui même qui assassine président on met Palvin lui même lui faouche j'vous moïse du président de Journal Moïse. <laughs> donc, on a commencé à comprendre. On a commencé. En tout cas, DCPJ. On a commencé à comprendre. DCPJ, on a qui à a pas poser de, de questions. OK. Alors, pourquoi ils ne veulent pas parler de ça Parce que ça qui a est là, comme un jouet, son, son, son, son, son, son, son élément qui vient sous table juste pour bouillir des pistes ou même pour capable de faire diversion. C'est clair. Probablement, quand on, quand on décision pour le prendre à soir, ben, peut-être demain. Pour monde qui a peut-être pas gagné attention. Donc, e, e, je vais sur lui. Mais je vais nous tout que le dossier est international. Vous avez bien eu Le dossier est son action. Joseph Badio, je vais vous moi-même, il a Gabriel ça, il a eu l'expérience son dossier international. Parce que pas oublier que ça, il nous permettre que un qu rebondissement qui fait sur l'assassinat président la Jouvenel Maurice. Là. Hmm. Et la dernière réunion aux Nations Unies, la Russie, la Chine et d'autres pays, ont insisté en pile sous 15 mois qui passent et que jusqu'à présent, Jovenel Moïse n'a pas de justice. Hmm. Ok, ben, bah, donc c'est J'ai insisté en pile, en pile, en pile. Et aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique embarrassés, très embarrassés dans le dossier assassinat président Jonel Moïse, là. Parce que, un, c'est les États-Unis d'Amérique assassinat planifié Deux, c'est parce que la justice américaine, FBI, a oh. ramassé le dossier. Bien qu'il y ait un juge qui a cassé le dossier donc, comme un classifier. Il a classé le dossier sans suite. Il n'a pas classé le sans suite. Il ah. a classé comme un comme, on, dossier on, on, classé, mais... Pour avoir pour accès à un dossier, c'est juste pour avoir autorisation avec. Ok, ok. Comment vous madame? Donc, ce dossier international qui est là, si je parle de la <spelled> c'est pas le pays. C'est pas ça. Ok, et c'est deux gros paroles. Nous accusons les États-Unis d'Amérique de la parole que parle de semaine. Ce n'est pas le pays. Ce n'est pas le pays sur les États-Unis. Et ce n'est pas un problème que je parle avec les Américains. Donc, on ne pas mes paroles ça. On parle de secteur privé. des n'est du secteur privé. C'est pas privé. Ce n'est pas un secteur Plus, on ne peut pas content. Le gouvernement, le gouvernement, il va nous donner le dossier de l'oukou de zé. Je ne comprends pas ne pas dossier de l'oukou de zé, on ne peut pas être de de c'est exactement moi utilisé. Il est devenu trop puissant, c'est ça qu'on dit, secteur qu international. là. Il est devenu trop puissant. Donc il faut qu'on gère ou mette le coup de on Depuis qu'il là, depuis qu'il a une question corona. C'est ce qu'il s'est dit, le gouvernement ici, hein, au lieu que la commandement des dans la Chine, préfère que c'est compagnie textile ici que le bah, que gouvernement baille le contrat. Pour faire des masses. c'est de, de gros intérêts c'est de gros intérêts industriels à ah oui à ah oui intérêts et, et, et grand plus correct et ça que sauve madame monsieur c'est parce que quelques temps après non une semaine ou deux grand pile pays dans le monde qui a brûlé pour masque la chino et c'est ça pour être que la fontan comme c'est la fontan te là il te fait ouais ou te fait soit il te fait parce que fait d'un œil perdu parce que 80 millions à 100 millions de dollars avec seulement cette seule information, madame. Mais là, je dis là, c'est parce que je dis, ouais, ça va venir. Parce que là, je regarde qui est italien, mourir, qui est Amérique, qui est américain, dans la question Corona. Mais je dis que si le n'est pas de bonne qualité, et si tu as un méchant, ce qui fait. Parce que je dis que question virus, question maladie, c'est l'argent. c'est l'argent lié. Ok? politique virus, politique maladie, c'est l'argent. lié. Donc secteur qui tavle fait comme là s'il tavle au maximum de monde mourir rapide eh ben, surtout et ben c'est marché tout simplement qui eh? a poisonné <coughs> et des pour et puis c'est fini Ou va voir que gagner gros campagne qui défait en Haïti sous je venais claude Maurice a été même mal fouillé tout mais gros c'est tout dans petit temps parce que on croyait que gain un million de monde qui va mourir et que mille monde va mourir pas jour en Haïti Eh bien, madame monsieur dossier ça son dossier international. Alors, et, et, et, et, et gon l'apsus, mm -hmm. Calix Bossé, mm -hmm. ok, c'est pas le député, c'est Jean-Robert Jean Bossé, ouais. qui était député. Oui, c'est pas le député. C'est Calix Bossé qui Qui est dans le cabinet. Oui, très bien. Nous okay. <coughs> allons dire, madame, monsieur, donc dossier ça a son dossier international. Et tu as pile pression pour me Dans l'embrison, prison. <coughs> D'abord, en prison, même Jean-Vercanel Belisaire. Peut-être que tu qu'à faire moins de oh. temps, peut-être qu'on peut n'a qu'à faire plus de temps. Et Chevenel Moïse. Le président à l'époque, il courait les le commissaire à la foutre, il dit Mettez-le ou quoi les gens pénitence pour moi. Donc ce n'est pas un dossier qui pratiquement petit. On garde pour bon nous. C'est semaine dernière que les Nations Unies, dans la dernière réunion, ont fait un dossier assassinat la de la de Moïse à Vinsoudabla. Et quel que soit l'agent, les États-Unis doivent finir un dossier je suis uh, le rapport et je remettre un en dans les comme quoi badu